Bizarrement, cette idée n'est pas venue euh, en étudiant un œuvre. Un, un, euh, C'est une idée, qu'une intuition qui est arrivée. Je ne voulais pas mettre ça dans, dans, dans des espaces euh, avec des cimes et des enfilades et tout ça. C'était trop contre le thème de l'itinérance. Donc, cette idée de. De la route de l'histoire, la route de voyage. Donc je me suis dit je voudrais sortir d'une situation bourgeoise avec des murs propres. Donc j'ai eu cette idée de la terre, d'essayer de, de, de retrouver des temps chauds et aussi par terre avec les empreintes qui nous guident mais qui aussi ensuite dans l'histoire des gens qui sont venus avant nous. Dans les deux courbes, c'est les quatre œuvres qui n'ont pas vraiment leur place dans cette salle ici où on traite les thèmes des gitans en spectacle. Vous avez ce magnifique dessin de Jacques Bellange qui montre un, un, un bohémien en tombeau, mais c'est un costume pour un ballet. Vous avez cette, ce, ce tableau de Bolleri, qui est attribué à Bollery qui est très étrange sur les comédiens, les comédiens itinérants avec leur chapeau égyptien. Donc, et bien sûr, je voulais, pas, je voulais échapper de Marie-Antoinette mais je la retrouve avec ce très très joli tableau qui est attribué à Vigée Lebrun. Ils ont pris une idée du gitane, de la bohème et ils ont fait une exposition dans un euh, parcours chronologique. C'est magnifique, avec les deux étages et la progression. Dans la deuxième partie de l'exposition, où on découvre l'atelier de l'artiste et les cafés à Montmartre et à Montparnasse. Je crois que là, on voit l'idée de la vie bohème comme mythe. C'est une... Hot pot, stew pot, une bouillabaisse, si vous voulez, très très très nourrissant. Dès le début, avec ce dessin magnifique de Leonardo da Vinci, on voit là la méfiance. Alors les deux côtés, on était fascinés, mais on se méfiait aussi. Je pense que aussi la bohème était une recréation. Ça évoque une certaine idée des artistes, de la vie artistique, surtout ici à Paris. dans le café de la, de, de, de, de la fille toute seule avec sa cigare, on voit en réflexion de miroir tout le café qui, avec une vie incroyable, elle est là toute seule. On, a la, on ne sait pas si son amant l'a quittée, si elle attend quelqu'un qui n'arrive pas. Mais il y a beaucoup de visages dans cette exposition qui, qui, qui me touchent. Cet autoportrait de jeune Delacroix, ça m'a beaucoup touché Et j'ai remarqué qu'il n'avait que 16 ou 18 ans quand il a fait cet autoportrait. Mais il a déjà un visage assez euh, épuisé, un peu hanté. Cette image d'un artiste bohémien, bien sûr, c'est quelque chose qui, qui nous accompagne. Tous, je pense que tous les Américains, pas juste les Américains, mais, mais aussi les autres étrangers artistiques qui s'installent ici à Paris, il y a toujours euh, euh, derrière nous cette idée de, de la vie d'avant, d'autrefois, Paris. Il y a les gens aux, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne qui se disent ⁇ I want to go and live the artist's life in Paris. ⁇